Salut, et bienvenue sur la songerie. Comme chaque semaine, vous pouvez voter pour la prochaine hypnose en fin de vidéo dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, vous avez choisi une hypnose pour enfants. Cette hypnose a été écrite sous la forme d'une histoire. Une histoire à écouter pour s'endormir ou bien pour commencer une sieste. Alors, si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu es sûrement déjà installé dans ton lit. Et avant de commencer à écouter cette histoire, tu peux fermer les yeux. Ou Peut-être voudras-tu les fermer un peu plus tard, durant cette histoire. Peu importe. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un petit soleil magique. Installé au-dessus d'une sublime forêt, de là-haut, il peut voir tous les animaux qui habitent cette forêt et ces arbres proches d'une rivière. Dans cette petite rivière, il y a quelques grenouilles qui y logent. Et les autres animaux de la forêt, dans la journée, viennent boire ou se promener de temps en temps au bord de cette petite rivière. Et même s'il est très très haut dans le ciel, par moments, il peut entendre le bruit d'oiseaux et des feuilles qui bougent au rythme du vent. Ce petit soleil, la nuit, a la particularité de pouvoir fermer les yeux pour se transformer en une lune sublime. Et alors qu'il ferme les yeux, la nuit, elle, s'installe tout doucement. Il peut même sentir ses yeux fermés. Et alors que ses yeux sont fermés, il peut s'imaginer le lendemain. Lorsqu'il redevient un soleil magnifique. Et il est heureux de pouvoir s'endormir tranquillement dans ce ciel confortable et doux. Et même si quelques bruits ne lui permettent pas de s'endormir immédiatement, et l'empêchent même de s'entendre respirer, il sait très bien que c'est tout à fait normal. Comme si ces bruits qu'il peut retrouver tous les jours, peut finalement l'aider à s'endormir tranquillement. Tout son corps de petit soleil peut se relâcher lorsqu'il ferme ses yeux, et alors qu'il s'apprête à s'endormir, confortablement installé dans son lit, au milieu du ciel. peut sentir ses rayons, habituellement très lumineux, se relâcher, se détendre petit à petit, au rythme de sa respiration. Ses flammes se calment doucement et tranquillement de plus en plus à chacune de ses respirations. Ces flammes se relâchent et diminuent petit à petit, le petit soleil se transforme tout doucement en lune, une lune qui éclaire légèrement la forêt, et ce petit soleil, en fermant les yeux, plonge de plus en plus la forêt dans une belle Tandis que la nuit arrive, tous les animaux, eux, rentrent chez eux pour s'endormir, comme le soleil. Les animaux peuvent enfin fermer leurs yeux. Ils peuvent s'installer confortablement dans leur lit et même s'ils ont un peu de mal à trouver une place confortable ils arrivent tout de même à s'endormir de plus en plus. En même temps que le petit soleil qui se transforme en lune. En même temps que cette nuit qui plonge tout le monde dans un sommeil profond. Parfois, lorsque le petit soleil a du mal à s'endormir, il a pris une habitude très simple, il compte de 1 à 10, et il sait très bien qu'à 10, il peut commencer à s'endormir tout doucement et en toute sécurité. Il commence par 1, il peut sentir ses paupières fermées devant ses yeux. 2. Il peut s'apercevoir que sa respiration ralentit un tout petit peu. Et c'est tout à fait normal. 3. Chaque chiffre qui se prononce dans sa tête et qu'il peut entendre, à s'endormir de plus en plus profondément. Alors, quand il entend le 4, il sent son corps s'endormir en toute sécurité, dans son lit douillet et chaud. 5. Grâce à sa couette sur lui, il peut ressentir toute la douceur et la chaleur. Toute la sécurité de sa superbe couette. 6. Il sent qu'il est de plus en plus profondément endormi, de plus en plus profondément calme. Ou peut-être est-il calmement et profondément endormi, même si parfois il peut être endormi calmement et profondément. il sait qu'il est en toute sécurité entouré dans sa couette avec sa peluche préférée près de lui pour qu'il amène son cœur et sa tête dans un sommeil très profond et de plus en plus profondément. Alors, quand il compte le 8, quand il entend le 8, Plonge pour s'endormir, pour se baigner dans ses rêves. Et parfois, il plonge dans ses rêves pour se baigner à s'endormir. 9. Tout son cœur et sa tête l'emmènent de plus en plus profondément dans un sommeil calme et tranquille. Il ne s'est pas encore insuffisamment endormi, car en entendant le 10, c'est avec ce chiffre qu'il est de plus en plus proche et de plus en plus profondément proche de s'endormir en toute sécurité dans son superbe lit, comme tous les animaux de la forêt. Cette nuit, le petit soleil se rappelle d'une histoire qui lui est arrivée au tout début de sa rencontre avec les nuages. Le soleil avait l'habitude d'éclairer toute la journée la forêt. Il aimait être gentil et voir les arbres, les animaux, les fleurs sous ses rayons. Le petit soleil était toujours accompagné du vent. Le vent, lui, est arrivé bien avant le petit soleil. Il a aidé à se présenter aux habitants de la forêt, aux arbres, aux fleurs. Le vent a souvent accompagné le petit soleil. Le vent est de même le soleil à s'endormir. Et avec le temps, le vent était peut-être moins présent pour le soleil. Toutefois, c'était ce que pensait le petit soleil. Jusqu'au jour où, pendant une journée normale, où le petit soleil éclairait la forêt, tranquillement, des nuages arrivaient. Ils s'installèrent devant lui. Et à cause de cela, le soleil n'était pas content de pouvoir rendre le calme et la sécurité et le bonheur des habitants de la forêt. Toutefois, il laissa les nuages devant lui. Plusieurs jours passèrent et les nuages, eux, restèrent à leur Les habitants de la forêt, eux, continuaient leur journée, même s'il y avait des nuages. Et lorsque le soleil s'endormait, la nuit s'installait. Et les habitants de la forêt s'endormaient aussi. Jusqu'au jour où le soleil parla au vent de ces nuages qui étaient installés devant lui. Le vent écouta le petit soleil. Et même si le vent n'était pas toujours là, lorsque le petit soleil souhaitait parler au vent, le vent est toujours à l'écoute. En apprenant l'histoire, le vent crut le petit soleil et alla voir ce qu'il se passait. Le vent aperceva les nuages et alors il une grande inspiration et souffla les nuages très, très loin du petit soleil. Depuis ce jour, le petit soleil comprit que le vent était toujours présent, même si le vent n'est pas toujours visible. Même si parfois les nuages reviennent le vent lui est toujours présent pour le petit soleil